Aujourd'hui, je vais vous montrer des tours de petits paquets. Commençons. 4 rouges, 4 noirs. D'accord Ce que je vais faire, je vais mettre les noirs de côté et je vais garder les rouges. Nous allons, nous allons simplement poser les rouges de côté, en garder une. Et avec une seule des rouges, je vais faire un effet avec les noirs. La carte rouge, je vais la mettre en deuxième position. à Partir du dessus du jeu. Et l'idée, c'est de refaire monter la carte sur le dessus de façon magique. Vous êtes prêts Ne clignez pas des yeux. C'est fait. J'ai été trop vite. Hein OK, je recommence. Je prends une carte rouge. Je ne la mets pas en deuxième, mais en troisième position. Ne clignez pas les yeux, je vais aller moins vite, hein. petite torsion, ça remonte. J'ai bien 4 cartes, 4 cartes noires si vous avez suivi. Je recommence, troisième carte rouge, je la mets cette fois-ci en quatrième position. Ne clignez pas les yeux, ça y est c'est fait. Elle est remontée. J'ai bien 4 cartes en main. Pour la dernière carte, d'accord, je vous propose encore plus direct. Je vais la laisser sur le tapis. Je pose instantanément le paquet sur celle-ci. Je claque des doigts. Et aussitôt, la carte remonte. Et nous avons bien dans ce paquet 1, 2, 3, 4 cartes noires. Merci. D'accord et je vais faire deux tables, donc je mélange et je fais deux tas. 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Voyons ce que nous avons dans ce paquet. Après un mélange, nous avons une carte rouge, une deuxième carte rouge, une troisième et une quatrième. La quatrième on va s'en servir comme carte chef. Donc si on, nous avons bien choisi, dans ce, paquet, dans ce paquet nous avons les rouges, ici donc nous avons les, les noirs, bien vu. Noir et noir. Et voici l'idée. Si par exemple, j'échange la position des cartes chefs. Nous avons d'un côté les cartes noires, nous avons d'un côté les cartes rouges qui sont en fait croisées. Si vous vous suivez bien. Mais avec la magie, nous pouvons faire ceci. Instantanément, nous avons maintenant une carte noire, une deuxième et une troisième. Bien évidemment, dans ce paquet, nous avons désormais une carte rouge, deux cartes rouges. Trois cartes rouges. On continue Maintenant, j'échange les paquets. Les paquets. Et bien, même en changeant les paquets, qu'est-ce qui se passe Nous avons une carte noire. Une deuxième carte pareil ici les rouges et les rouges je peux continuer et à chaque fois la magie opère je vous remercie désormais nous allons faire un dernier tour de petits paquets nous avons donc quatre cartes rouges et quatre cartes noires nous sommes bien d'accord d'un côté, les rouges, et d'un côté, les noirs. Noirs, et rouges. Je claque des doigts, et instantanément, nous avons ici, désormais, les noirs, et ici, les rouges. Je vous remercie.